Bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Nathalie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, c'est le confinement, donc je pense que pas mal d'entre vous passent énormément de temps sur leur ordinateur, aussi c'est normal et ça se comprend. Et je voulais donc vous partager ces quelques astuces que j'utilise pour pouvoir booster un petit peu vos performances et profiter de ces jeux. Du coup, c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît, n'hésite pas également à me dire dans les commentaires ce que tu aimerais voir sur la chaîne, etc. Si tu as des questions aussi, n'hésite pas à me les poser et oublie pas de mettre un petit pouce pour me dire si tu apprécies la vidéo. Allez, c'est parti du coup, on passe maintenant sur l'ordinateur et je vais vous montrer ces quelques astuces pour améliorer vos performances. Tout d'abord, quelque chose de primordial et que pas mal de gens négligent, c'est de faire les mises à jour. Les mises à jour sont très importantes parce qu'en fait, elles vont permettre de corriger des bugs de certaines fonctionnalités. Elles vont également apporter de nouvelles fonctionnalités, mais elles vont aussi optimiser ces fonctionnalités. Et c'est ça qui est important, l'optimisation. Plus on avance dans les mises à jour, normalement, plus c'est optimisé, donc vous gagnez un petit peu en performance. Donc, c'est pour ça que c'est important de toujours mettre son matériel à jour. Pour ce faire, sur Windows, c'est très simple. Vous allez dans les paramètres, vous allez ensuite dans mises à jour et sécurité. Et ici, vous avez un gros bouton « Rechercher des mises à jour ». Cliquez, n'hésitez pas. Moi, je le fais tous les jours, tous les jours, je clique et je vois tous les jours qu'il y a des choses qui apparaissent, etc. De plus, Windows 10 sort des grosses mises à jour environ tous les mois d'avril et octobre. Par exemple, ce mois d'octobre, il y a une grosse mise à jour de Windows qui a apporté pas mal de fonctionnalités. Donc, ça serait peut-être intéressant pour vous de mettre à jour votre PC. En restant dans le thème des mises à jour, bien évidemment, mettez à jour votre carte graphique. Par exemple, sur Nvidia, vous avez Nvidia GeForce Experience qui vous permet de télécharger directement et d'installer tous les pilotes, juste en appuyant sur un bouton. Pour recevez une mise à jour quand un nouveau pilote est disponible, vous appuyez sur télécharger et ça le lance automatiquement. Chez AMD il doit y avoir le même principe, mais je connais pas trop les cartes graphiques AMD, désolé. Du coup voilà, profitez de ces outils qui sont à votre disposition pour faire les mises à jour, il n'y a rien de plus facile. Du coup les mises à jour c'est fait, maintenant comment on peut optimiser tout ça Il y a une fonctionnalité sur Windows 10 qui s'appelle Xbox Game Bar, ça vous permet d'enregistrer en fait votre écran, votre session de jeu. Donc c'est pratique si vous voulez diffuser par exemple un match que vous êtes en train de faire. Malheureusement, c'est activé presque tout le temps. Ça ne filme pas tout le temps, mais l'option est activée derrière et elle peut se lancer. Mais si vous êtes comme moi, quelqu'un qui n'a pas du tout envie de filmer pendant qu'il est en train de jouer, et bien vous pouvez désactiver cette option. Pour ce faire, vous allez dans les réglages de Windows Toujours et dans la partie jeu. Ici, vous arrivez directement sur Xbox Game Bar et vous allez désactiver l'option. Vous allez ensuite aller dans Capture et ici, vous allez également désactiver l'enregistrement en arrière-plan lorsque vous jouez et vous pouvez désactiver également l'enregistrement des données audio. Une fois que vous avez fait ça, normalement vous allez gagner un petit peu plus en performance, donc c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à le faire, à le tester chez vous et à me dire euh, par exemple dans les commentaires ou alors sur mon serveur Discord si pour vous ça a marché. Nvidia propose la même solution, c'est-à-dire de la superposition où vous allez appuyer sur une combinaison de touches, ça va vous ouvrir un panel pour pouvoir enregistrer votre écran. Si vous voulez vraiment enregistrer genre euh, vos matchs, etc., d'accord, peut-être mais vous pouvez très simplement le désactiver dans GeForce Experience. Pour cela, vous allez dans les paramètres et en dessous de à propos, vous avez superposition en jeu. Vous avez juste à décocher et ça va enlever cette superposition. Ici aussi, vous allez gagner un petit peu en performance. Donc, c'est plutôt pas mal pour des PC qui, par exemple, ont un petit peu du mal. Déjà, si vous faites ces deux choses qui sont mettre à jour vos drivers et désactiver les superpositions, vous allez gagner quand même un petit peu plus de performance. Une autre solution pour les PC portables notamment, mais également pour les tours, c'est de régler les paramètres de la gestion d'alimentation. Pour ce faire, vous appuyez sur la touche Windows et vous allez tout simplement marquer Gestion Alimentation. Vous allez en taper sur Entrée et on arrive ici dans un mode. Si vous avez comme moi, ne vous inquiétez pas, vous cliquez sur Annuler. Vous allez arriver ici dans un menu où vous allez devoir choisir votre mode. Par défaut et pour tout le monde, le mode est l'utilisation normale. Mais vous avez des options supplémentaires qui existent. Si elles sont masquées, vous pouvez les démasquer. Et si vous voulez vraiment un maximum de performance, bah je vous invite à cliquer sur « Performance élevée ». En fait, en choisissant le mode « Performance élevée, il va enlever certaines limites sur le CPU, sur les disques durs, etc. Donc, c'est des petites choses qui vont faire que ça va un petit peu mieux fonctionner. Du coup, voilà, ça, c'est un petit peu des méthodes globales que tout le monde peut réaliser. Maintenant, je vais vous montrer une solution si vous avez une carte NVIDIA. Pour AMD, je suis désolé, j'ai pas de possibilité, mais si vous avez Nvidia, je vous montre ça tout de suite. Pour maximiser un petit peu plus vos performances dans vos jeux, vous avez le panneau de configuration Nvidia. Ça vous permet en fait de changer quelques paramètres, d'être un peu plus précis. On va pas tout modifier là-dessus. On va juste changer deux choses qui sont très importantes. Premièrement, on va aller dans « Gérer les paramètres 3D » et vérifier que vous êtes bien dans l'onglet « Paramètres globaux ». Dans cette liste, vous allez ensuite chercher « Mode de gestion de Il se trouve ici et vous allez cliquer dessus. Par défaut, il est sur une puissance optimisée. Je vous recommande, mais attention, ça consomme un peu plus, de cliquer sur « Privilégier » les performances maximales. Et la deuxième option à modifier, c'est filtrage de texture qualité. Vous allez le passer sur haute performance. Une fois cela, il vous suffit d'appliquer. Et donc, normalement, vous avez un peu plus de performance maintenant dans les jeux. Ici je suis sur un PC fixe, par contre les PC portables faites bien attention lorsque vous lancez un jeu à bien choisir quelle carte vous voulez utiliser pour lancer votre jeu. Le plus souvent dans les ordinateurs portables vous avez en fait deux cartes graphiques, une intégrée au processeur et une autre qui est un petit peu plus dédiée. Par défaut en fait l'ordinateur lance les jeux avec la carte graphique intégrée. Pour cela dans les paramètres Nvidia normalement vous pouvez choisir avec quelle carte graphique vous souhaitez que le jeu se lance. Moi par exemple sur mon PC portable j'ai une GTX 1050 et une autre qui est intégrée à Intel je sais plus, 630 ou quelque chose comme ça. Et bien utiliser la carte graphique nvidia et pas celle qui est intel vous allez gagner un peu plus voire même beaucoup plus ça m'est arrivé au début je lançais minecraft j'étais là waouh wow, j'ai une 1050 ça va être le feu euh, j'étais à 20 fps je comprenais pas et en fait c'était juste ce réglage là qui était mal fait et depuis bah c'est bon le jeu il tourne nickel en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires ou sur mon serveur Discord. Bon et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a appris un peu plus sur comment améliorer les performances de votre PC pour pouvoir jouer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça a fonctionné pour vous. N'hésitez pas également à vous abonner et à mettre un j'aime. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ou alors sur mon serveur Discord pour parler, discuter, etc. A très bientôt